Comment tu vas aujourd'hui malgré la situation un peu particulière euh, en ce moment bah, Ça va, on s'occupe, hein, ça nous donne du temps pour s'entraîner donc euh, tant mieux. C'est sûr que euh, ça nous empêche de voir les clients, donc c'est pas ouf, mais bon, euh, ça va. Ça va, <rire> on fait avec, hein. on peut pas, euh, on peut pas faire autrement. Ça Super. En tout cas, tu as très gentiment accepté de partager ton témoignage de la formation. Donc, un petit peu comme les autres filles qui ont fait des témoignages, dis-nous un peu qui tu es. Pourquoi tu as eu envie de te lancer dans la prothésie angulaire Qu'est-ce que tu faisais avant Et puis, voilà, comment tu as vraiment trouvé ce domaine-là D'accord. Je m'appelle Lisa. j'ai 22 ans, enfin 23 maintenant depuis deux semaines. Et euh, en fait, au début, j'ai fait un BTS esthétique et j'ai passé mon CAP esthétique dans la première année de BTS. Et euh, parce que j'aimais tout ce qui était euh, l'esthétique, la beauté, euh, le maquillage, tout ça. enfin surtout le maquillage. Dans ma tête, c'était « je veux faire du maquillage et ça sera du maquillage ». Et euh, donc, j'ai eu mon CAP, j'ai pas eu mon BTS d'un demi-point, donc <rire> Mais bon, après du coup, je me suis orientée vers une formation de maquillage de Strasbourg. Donc, euh, moi qui suis du sud de la France, je suis partie à l'autre pour faire le maquillage pour me rendre compte au final que ben, ça ne correspondait pas du tout. J'aime ça, j'aime le faire, mais le métier de maquillage euh, professionnel, ça me, c'est pas du tout, mais alors pas du tout pour moi. Donc, ça a été dur parce que de se dire depuis qu'on est petite, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Je me suis retrouvée en me disant, bon, ben, je fais quoi du coup, vu que dans mon BTS, j'avais vu la vente, fait un peu de temps pour bah, faire 4 sous, comme on dit. Et euh, je cherchais, du coup, euh, désespérément euh, ce qui me... fait enfin, ma, ma passion, ce que j'avais envie de faire et ce pourquoi j'avais envie de me lever et être contente de le faire. Et euh, je sais que j'ai toujours aimé faire les ondes. Et en fait, c'est quand j'ai euh, découvert ta, ta vidéo. Je sais que je voulais faire les ondes, donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu, voir les formations, tout ça. Puis j'ai découvert ta vidéo où tu réponds à toutes les questions. Rapport à ta formation et tout, et je me suis dit, c'est bon, je veux faire ça. C'est euh, parce qu'en fait, je voulais la formation la plus complète, même sans maquillage ou partout. Je veux vraiment voir un maximum de choses, maîtriser un maximum de choses. Et, euh, et je voulais vraiment le truc à enfin, la formation la plus complète et moi, en trois jours ou en deux semaines, c'est pas possible. Hein, on peut pas prendre un métier un petit peu de temps. Et là, le fait en plus ça soit chez nous pour le faire notre rythme et tout, je me suis dit, c'est parfait. Et euh, du coup, bah, je me suis renseignée, j'ai vu ta vidéo, et euh, bon bah, sur le coup, je pas forcément les tout. Du coup, j'ai vu avec mes parents, qui m'ont avancé, donc là, je les renseignée petit à petit. Et euh, pour faire une bière de coups, je suis tombée sur euh, ta vidéo des conférences, où tu disais que il euh, y avait un pack pour les trois formations. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion, je t'envoyais ça, j'ai dit « c'est bon, je veux faire ça Je veux le total, les trois formations, comme ça, je serai à max formé, ça sera trop bien. » Et... Euh, et du coup c'est ce que j'ai fait et franchement je ne regrette euh, pas du tout là je viens d'avoir mon diplôme et je suis trop contente et je, je suis hyper épanouie et j'ai trop hâte que ça continue c'est génial. Donc en fait, au final, pour résumer un petit peu, tu pensais vraiment que le maquillage, c'était euh, ce qui était fait pour toi. Tu t'es rendu compte que c'était pas le cas, comme il y en a d'autres qui peuvent penser que le domaine médical est fait pour eux ou le domaine de l'enseignement oui. ou quoi que ce soit. Et au final, des fois, on a des, des illusions parce qu'on se rend compte que dans la pratique, c'est pas comme on se l'était imaginé. Et du coup, toi, tu as vraiment réussi à trouver un épanouissement dans le domaine des ongles. En plus de ça, c'est une prestation qui fonctionne Mieux que le maquillage en général. Bon, après, tout dépend comment on le fait. Mais, euh, mais du coup, euh, est-ce que toi, du coup, tu t'étais dit je veux partir sur une formation à distance tout de suite, ou tu t'étais, ou c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure où, où tu t'étais dans un premier temps dit, bah, je vais regarder dans les centres ce qui proposent tout ça. Est-ce que tu as eu une certaine réflexion par rapport à ça Alors, en fait, je savais pas du tout que ça existait, enfin, euh, les formations à distance pour euh, la prothèse mandibulaire et ça m'a vachement surprise. Parce que je me suis dit, mais comment on peut faire et tout à distance Du coup, il y a toutes les craintes qui arrivent. Oui, mais est-ce que je vais réussir à me motiver Est-ce que euh, je vais bien apprendre et tout Et au final, je trouve ça, mais parce que je sais que j'avais une amie qui, qui m'avait demandé d'aller avec elle à une, une journée porte ouverte pour les formations ongles, où on se retrouve à 25 dans une petite salle, où euh, la prothésiste, elle fait son petit truc, on ne voit pas forcément. Enfin, moi, je sais que j'étais là, bon, bah, c'était bien, on a bien rigolé, mais c'est tout. Quoi. Et là, le fait que ce soit sur des vidéos, ben, on voit tout bien, on peut retourner en arrière, on peut le revoir plusieurs fois, enfin, c'est... Pour moi, on ne peut pas mieux apprendre, en fait. C'est vraiment, il n'y a que nous et notre écran, et on voit tout bien. Il n'y a pas à se dire, oui, est-ce que je vais voir Est-ce qu'il faut que j'arrive en première pour me mettre devant, pour voir un maximum Là, non, on est, on est zen, on prend notre petit T, notre petit bloc-notes, on note tout, et... Moi, je sais que c'est quelque chose que, qui m'a fait peur au début, parce que forcément, sur Internet, on se dit « oui, les arnaques, machin, nanina. Du coup, j'ai regardé plein de vidéos et tout, et, euh, et au final, je me suis dit « non, quand même ». J'ai regardé surtout des témoignages, du coup, qui m'ont vachement rassurée. Je me suis dit « elle est bon, ça, tu penses, elle a le pep et tout, elle va réussir à te motiver, à, à plus, parce que je suis quand même très défaitiste, donc je me motive vite, mais je me démotive vite aussi ». Et là, pour le coup, franchement, euh, j'ai pas trop eu cette tentation de, de me dire euh, « Oui, j'ai pas envie, ou « Ah oh là là, est-ce que je vais y arriver ?» euh, Je sais que tu es toujours derrière nous, à, à nous soutenir et tout, même le groupe, il est génial. Franchement, il n'y aurait pas le groupe, euh, ça ne serait, euh, serait pas pareil. C'est vraiment une petite famille. Je sais que même entre nous, en, en dehors, on s'envoie se, des messages. Là, par exemple, pour la vie qui se passe en ce moment, on peut demander « Oui, toi, tu fais quoi Comment tu vas faire Comment tu vis ?» ça va et tout, on te soutient vachement et tout. Et, et je trouve ça génial. En fait, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé euh, une petite famille, c'est vraiment ça. Genre, on te soutient chacune et tout le monde est adorable. Et ça, c'est oh, génial parce que je suis sur des groupes Facebook où je me fais inscrire de, de prothèses tongulaires, mais c'est impossible. Hein. Entre, oui, on critique les clientes, oui, on critique le travail des autres, mais c'est impossible. Ouais. Alors que nous, c'est vraiment genre la bienveillance à l'état pur et c'est super, ça a un bon motif de ouf. C'est fou parce que enfin j'ai réussi à créer euh, ce que j'ai voulu. Ben, ça, ça fait des années que j'imaginais justement cette formation avec ce groupe privé et tout, euh, hyper bienveillant. Et je me disais, est-ce que ce serait possible euh, en réunissant plein de filles, euh, du justement pas avoir de tensions, de choses comme ça, c'est pas évident. Hein et donc du coup maintenant j'ai un peu euh, ben, le, le privilège, le, le loisir de pouvoir dire je décide avec qui je travaille et donc du coup je décide de ne travailler qu'avec des personnes bienveillantes. Ce qui fait que le groupe est réellement bienveillant et je pense que actuellement, comme tu l'as bien précisé, euh, on peut pas comparer ce groupe privé là à d'autres groupes privés, on va dire, plus ouverts à tout le monde qui existent sur Facebook, ça n'a rien à voir quoi. Enfin, tu ah oui. en as bien parlé. <rire> donc, ah oui. euh, même, euh, même les antennes, les toutes premières qui étaient là et tout, elles continuent à, à nous booster, elles sont là, enfin je veux dire, elles ont leur entreprise, donc elles n'ont pas forcément le temps, mais elles le prennent pour euh, vraiment euh, dire aux nouvelles, « Allez les filles, on va y arriver et tout, euh, ensemble et tout, et ça c'est super !» Franchement, euh, il y a ça, surtout dans un monde de filles. Enfin, moi j'ai connu que le monde de filles oui. et c'est une euh, page de chignon, hein, pas possible. Et là, là franchement, c'est vraiment le que des bons côtés et tout c'est super. Moi j'ai qu'une hâte le soir, c'est d'aller sur Facebook, sur le groupe, regarder toutes les nouvelles, ce qu'elles ont fait, machin. Franchement, c'est trop bien. Tu peux être vraiment fier parce que c'est top. Hein. Ah, super. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Et je voulais te poser aussi une question, peut-être plus personnelle. Est-ce que ça t'a apporté aussi quelque chose sur le plan personnel et pas que professionnel, cette formation euh, ben, Je dirais vraiment le fait que ça m'a montré ma voix. Parce qu'en fait, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, c'est con. Hein, mais, parce que personne n'en parle, mais quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, oh, ça peut vite devenir déprimant. Moi je sais que vu que je savais maquillage, maquillage, quand j'ai su que c'était pas ça, j'étais vraiment perdue. Je me disais mais c'est pas possible, je vais faire quoi de ma vie J'ai que 23 ans, donc je m'imagine même pas quand on est plus âgé. Et c'est vite déprimant quand on voit surtout son entourage qui réussit ou qui a trouvé sa voie et tout, et nous on est là en drame en mode qu'est-ce que je fais, je sais pas, je sais pas ce qu'il voulait. Donc ok, il nous met des formations à disposition, mais je ne trouve pas que ça soit difficile. Et le, vraiment le fait de trouver euh, ce truc, on se dit ouais, c'est ça, je trouve que ça change toute notre vie. Enfin, je sais que moi j'étais vite déprimée, j'avais envie de rien. Enfin, J'arrivais pas à me motiver, même à trouver du travail. Hein. J'étais en vente, mais euh, j'avais pas envie d'aller travailler, ça me saoulait. Et là, je me dis, euh, non, je suis bien. Quand je sais que je vais recevoir mes clientes, je suis trop contente. Euh, je prépare l'outil et tout. J'ai hâte qu'elles arrivent. Parce que c'est.. Enfin, moi, je sais que j'ai fait de l'avant, je, cette... oui. <rire> je peux avoir cette donc là où euh, on nous met vachement de pression. En fait. euh, il faut faire de la... du chiffre, machin alors que là, la seule pression qu'on a, c'est ça peut être que nous-mêmes, si nous la mettons. Et euh, on sait qu'on va avoir des clients, bon certes, il y, a... y a des clients, des mauvais clients, comme des bonnes clientes. C'est aussi à nous de cibler comme il faut. Mais moi, je sais quand je vois mes clientes... Euh... Je me rappelle de ce qu'elles m'ont raconté, on se dit « alors, et tout, comment ça s'est passé ?» C'est limite demi des copines, quoi. Après, c'est que là, actuellement, je n'ai pas beaucoup de clients, parce que bon, je n'ai pas trop développé non plus. Mais forcément, je commençais à être pleine, je devais avoir pas mal de clients. La semaine, où on nous a mis en confinement, donc je n'ai pas pu les faire, j'étais Les bons adorables, elles m'ont dit « il n'y a pas de souci, dès que le confinement, il est fini, on t'appelle. » Puis ça vient petit à petit de toute façon, je me dis… Ma clientèle, je l'aurai dans un an, dans deux ans, et là, je serai telle, et je l'espère, hein, je croise les doigts peut-être avant. Enfin, avec tout ce qui se passe, c'est compliqué, mais euh, quand, quand on commence à... Enfin, les clients, ils ne sont pas bêtes, en fait, ils se rendent compte de la qualité du travail et tout, du coup, euh, ça commence à venir petit à petit. Et, et le fait qu'on ait des bons retours, euh, enfin moi, je sais que ça m'a vraiment épanouie dans ma vie. Et que depuis, euh, je pousse tout le monde euh, « Ici, si tu vas trouver ce que tu, vas, ce que tu veux faire, tu vas voir, quand on va trouver, ça va être génial !» Et franchement, euh, moi ça a, a changé ma vie en fait c'est génial. J'ai vraiment l'impression que tu ouais, es, es hyper positive, tu es souriante, tu es rayonnante et tout ça. Et je me dis, bah, si la formation a pu contribuer à tout ça, c'est génial. Parce que moi, je le fais aussi pour ça. Parce que on pourrait se dire, ouais, elle fait ça pour euh, pour l'argent, pour la célébrité ou pour euh, ci ou ça. Mais en fait, moi, c'est vraiment pour vous aider à la fois bah, à développer un emploi, mais aussi pour vous aider sur le plan personnel. Donc moi, en fait, quand on me raconte, bah, voilà, c'est une formation qui a changé ma vie, où je suis mieux dans ma vie, où je, je suis et tout j'ai envie de me lever le matin j'ai envie de faire ça en fait moi ça me fait mais un bien fou parce que je me dis ben je fais pas tout ça pour rien et il y a vraiment un réel impact et le fait que tu me dis t'es bien avec tes clientes et tout que, que tu as vraiment de voilà l'espoir les que très très prochainement ben ça se développe très très bien et tout en sachant que là ça commençait déjà à très très bien se développer donc je pense que ça va aller beaucoup plus vite que ce que tu imagines parce que des fois c'est des, des croyances limitantes on se dit oh d'ici un an deux ans on se dit si c'est loin euh, ça fait moins peur en fait mais euh, mais du coup oui. ça, voilà <rire> si ça se trouve ça peut être dans deux trois mois aussi où tu peux être où tu peux avoir le planning plein enfin du coup le planning que tu souhaites puisque tu peux euh, ouais. faire ce que tu veux et du coup toi est-ce que tu travailles de chez toi est-ce que tu as décidé de, de faire du domicile tu tu fonctionnes comment alors euh, je veux faire principalement chez moi parce que après, euh, se déplacer et tout, il y a beaucoup de matos, donc c'est compliqué. Après, je ne suis pas contre l'idée, par exemple, euh, si quelqu'un m'appelle, oui, on, avec plusieurs copines, on aimerait se faire les ondes, que ça soit groupé, là, je pourrais me déplacer, ça serait plus avantageux pour moi que de le faire vraiment à domicile. Ou si vraiment la personne, par exemple, c'est une petite manie, qu'elle ne peut pas se déplacer, là, oui, ça sera exceptionnel, mais je préfère le faire parce qu'elle euh, en a besoin, Bichette, donc euh, je ne vais pas lui dire non, quoi <rire> Ouais, c'est adorable. Oui, moi, je pense que c'est une bonne solution aussi d'être un peu un peu flexible. Si on a envie de le faire, si on a la possibilité de le faire, ça peut être ça peut être pas mal. En tout cas, je vois que là, tu as vraiment toutes les cartes en main pour réussir. Et eh, peut-être juste un dernier mot sur la formation. Qu'est-ce qui t'a euh, peut-être le, le plus plu là-dedans Est-ce que c'était le contenu de la formation, le groupe privé euh, Ce que as, ça t'a apporté Voilà, s'il y avait une chose vraiment que tu devais mettre en avant, euh, qu'est-ce que ce serait bah tout. <rire> Le groupe bah, avec les filles, toi, euh, tes vidéos, enfin tout, oui, c'est un, un tout en fait qui est, qui est top. Et je pense qu'on ne peut pas mieux apprendre. Enfin, je sais que j'ai des, des prothésistes angulaires sur Insta qui m'ont envoyé des messages pour me demander quelle formation j'avais faite et tout. Et euh, je dis mais vous ne connaissez pas Your allez-y, et tout. Et avais quelques-unes qui connaissaient et qui avaient peur justement parce que c'était à distance. Et elles m'ont dit, mais je pensais que ça faisait des années que tu faisais les ongles. J'ai fait, non, ça fait 3-4 mois, quoi. Enfin, c'est tout. Et euh, bon, j'en avais fait vite fait avec le CAP. Et enfin, non, même pas avec le BTS, parce que le CAP, c'est des bêtises. On ne voit même pas les ongles. Il faut vraiment faire le BTS. Et encore, euh, moi, je me rappellerai toujours, ça m'a choqué. On nous avait fait faire un ongle et on nous avait dit, euh, bon, bah, vous devez l'enlever pour demain, débrouillez vous Ah bon Ok. Mais euh, franchement les filles faut pas quelles aient peur ou quoi faut faut d'information la l'information, elle est géniale toi tu es géniale tu es toujours euh, présente euh, on t'envoie un message euh, même des fois tard mais ça il faut faire il, hein. il faut respecter les filles. Donc on a une petite coupure donc tu nous disais que euh, que tu connaissais, enfin que tu avais vu sur un Instagram une fille qui pensait que tu faisais les ongles depuis très longtemps et donc tu étais en train de de nous en parler avant que ça coupe. Donc tu peux reprendre euh, sur ça. Et du coup, euh, je lui disais non, que ça faisait euh, que 3-4 mois que j'étais en formation, c'est pour ça que je postais beaucoup. Et euh, elle m'a dit « Ah, mais tu fais la formation Your Nice ». Euh, et en fait, elle me disait qu'elle, c'était pareil, qu'elle avait peur, euh, elle avait eu peur parce que c'était à distance. Du coup, je l'ai super assurée. Après, je ne sais pas si elle la fera. Mais, euh, mais du coup, elle m'a dit « C'est super top ce que tu fais. Euh, » Enfin, franchement, c'est super beau, machin, Neuf, hein. <rire> voilà, C'est super. Et c'est vrai que souvent, euh, on a peur parce qu'on se dit à distance, est-ce que je vais apprendre quelque chose On a des fois aussi, euh, on fait un peu l'amalgame avec les autres écoles à distance où on se dit, ben voilà, on, on a des mauvais retours sur d'autres écoles. Euh, est-ce que, bon, je pense que tu n'as pas forcément regardé le contenu de ce que font les autres écoles, tu pas vraiment de retour sur ça Voilà, je voulais te poser la question. Si toi, tu pouvais euh, dire ce que tu pensais de, de la formation par rapport aux autres, mais... Je pense que tu n'en sais rien, du coup. Mais euh, c'est vrai que bon souvent, il n'y a, a pas forcément des très, très bons retours sur des écoles à distance. C'est souvent pour ça qu'il y a cette peur de se dire « est-ce qu'on va y arriver euh, de cette manière-là » quoi. Mais pour le coup, j'avais regardé et, euh, et je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup déjà. Et c'était euh, n'était pas forcément bien noté. Enfin, il y avait eu des mauvais retours. Et euh, surtout par rapport au prix et le fait que justement, elles étaient lâchées un peu euh, en mode « débrouille-toi ». Et euh, c'est pour ça que ça m'a conforté dans mon choix de faire ta formation et tout, parce que j'ai perdu c'était à fond derrière nous. Et euh, de toute façon, même les témoignages, c'est vraiment une très bonne idée pour euh, motiver les filles, parce que pour dit c'est pas possible. S'il y a autant de témoignages qui sont positifs, c'est pas truqué, quoi. C'est vrai. C'est ça. Donc euh, du coup, euh, je trouve ça c'est Et puis même par rapport aux, aux formations en centre, enfin euh, quand on voit le contenu, ça n'a rien à voir. Il faudrait euh, peut-être 10 formations à à je ne sais pas combien de jours pour arriver au contenu de la tienne. Quoi. Mmh. C'est ça. C'est pour ça qu'en des fois on me dit, euh, Oh, mais ta formation elle est pas donnée. Je dis oui, mais tu compares une formation en centre de deux jours, trois jours à une formation sur six mois avec un contenu euh, extrêmement large où on voit énormément de choses. Et donc du coup, il faut comparer ce qui est comparable quoi. Hein. C'est vrai que je pense que entre le, le le contenu de la formation, le temps passé à vous accompagner et tout, et le prix, je pense que le, le rapport qualité-prix est quand même euh, bien, enfin c'est à toi de me le dire, mais... Ouais. Et que, bah, que, euh, en formation en centre, en fait, euh, on va être là pendant, derrière nous pendant une semaine, mais après, elles vont se retrouver toutes seules en mode débrouille-toi, euh, alors que là, euh, nous, tout le long, t'es là pour nous, euh, tu nous, tu nous tu nous dis ce qui va, ce qui va pas, et c'est top, on peut pas comparer, en fait, c'est pas comparable, Vraiment, pas comparable surtout que même quand on est déjà dans la formation, tu nous rajoutes toujours des petits contenus et tout, donc au final, c ça vaut même plus le prix qu'on a payé au départ, ça vaut même plus parce que de euh, toute façon, les ondes, c'est un métier où tu es obligé de te former tout le temps. Donc, euh, je sais que moi, dans la, depuis que je fais la formation, depuis que j'ai commencé, tu as dû rajouter... Euh, au moins euh, 4, 5 vidéos, quoi. Donc, il euh, n'y a pas tout le monde qui fait ça. Oui, c'est sûr. C'est vrai que moi, j'aime bien vous rajouter toujours euh, des, des petites infos en plus, ou vous faire euh, voilà, des, des petits contenus en plus. Là, je vais aussi vous faire euh, une gamme de produits par rapport vraiment à ce que vous... Ouais. <rire> c'est ah, je... je... <rire> je... <rire> cool ouais. j'essaye toujours de vous écouter pour faire au mieux vraiment pour pour faire ce que vous ce que vous voulez en fait vous vous donner les meilleurs produits parce que voilà moi je suis beaucoup dans la santé tout ça donc vegan hypoallergénique non testé sur les animaux voilà j'essaye vraiment de, de faire en sorte d'avoir les meilleurs produits possibles de vous le proposer au tarif le plus voilà le plus correct possible et et du coup, ben, voilà, j'aime faire ça parce que je me dis, c'est comme ça qu'on réussit ensemble en fait. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Vous, vous trouvez les bons mm -hmm. produits et puis euh, voilà, moi, je, je vous fournis euh, voilà, ce qu'il vous faut. Et donc, euh, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on qu avance ensemble et, euh, et je trouve ça top. Quoi. Je trouve ça juste génial. <rire> en tout cas… Pas... top hein, parce que moi, je sais que j'utilise des gels et euh, même ma maman qui est allergique à tout… Elle m'a dit, ceux-là j'ai pas fait de réaction et tout, ils sont top. Et elle en parle à tout le monde. Oui, ma fille, elle travaille avec des produits véganes, hypoallergiques et tout. Et je trouve que c'est bien parce que c'est sain. Moi, je sais que sur mes dons, j'ai pas forcément envie de mettre des bêtises, quoi. Et puis, ça attire les gens. Ils font de plus en plus attention sur justement, faire attention à la santé, machin et tout. Puis, ils chauffent pas. Moi, je sais que j'avais acheté des lampes qui chauffent progressivement. Quand mes clients, elles mettre le gel, elles me disent, je ne sens rien. Enfin, il ne chauffe pas du tout. et euh, enfin, Il est hyper beau, hyper agréable à travailler. Moi, je n'en suis pas. Honnêtement, euh, il est génial. Ah bah C'est super. C'est super. C'est vrai qu'on a travaillé un certain temps jusqu'à trouver euh, voilà, la, les bonnes formulations, tout ça. Mais bon, maintenant, une fois qu'on les a, voilà, ils sont validés. C'est bon, on les garde. <rire> Ah c'est super. Ouais, vraiment merci merci merci pour ce témoignage parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup plus de filles qui me disent en, per en, en perso euh, par Messenger tout ça, j'adore ta formation et tout et dès que je leur dis est-ce que tu veux bien faire un petit témoignage ouais. ou quoi ah oh, non, je, je suis timide, j'ose pas, je veux pas qu'on me voit. <rire> je dis c'est dommage parce qu'en fait, voilà, ça pourrait euh, également peut-être rassurer d'autres personnes et toi tu as osé le faire euh, tout de suite, tu as dit oui oui, pas de problème. Donc euh, vraiment c'est génial, merci beaucoup pour ça, parce que voilà, comme dit, il y a peut-être une fille sur dix qui ose le faire, et donc, euh, voilà, c'est vraiment, vraiment génial de ta part, merci encore pour ça, et euh, si, tu, si tu veux bien, je mettrai peut-être quelques-unes de, quelques de tes pauses avant formation, et, euh, et ce que tu fais maintenant, pour que les filles voient un petit peu euh, l'évolution, et puis bien sûr, tu vas encore continuer à évoluer, à progresser oui. tout ça, et euh, parce que voilà, ça fait que quelques mois que, que tu le fais, mais en tout cas, T'as déjà énormément appris, énormément évolué, ah c'est ouais. génial. Et je suis hyper fière de toi. Voilà. <rire> ah non, mais ça, je suis trop contente. Hein, je pensais pas que j'aurais évolué aussi vite. Quoi, et je pense que c'est ouf. C'est ouf. Après voilà, il faut vraiment se donner à fond, faut pas se dire euh, on nous file les vidéos et puis ça va venir comme ça. Il enfin, faut comprendre aussi que ça vient avec le travail, on l'a pas inventé. quoi. Tout ça. Donc euh, il faut se motiver, même des fois quand c'est dur, qu'on n'a pas le moral, ou que, ou que bah non, ben bah, il si, faut y aller. <rire> et puis nous, après, on est le groupe, on est là justement, on enfin, a plein qui, qui ont eu des coups de mot euh, à un moment et, et tout, on est là à la, à la rassurer, à lui dire c'est pas grave. Nous aussi, enfin hein, la première, hein, j'ai eu des. J'ai eu des décollements au début, enfin, euh, j'en je ai toujours, hein, ça m'arrive. Mais ça viendra avec le temps, il ne faut pas être pressé, il faut travailler, il faut être sérieux dans ce que et puis ça ne vient pas. Hein. Euh, moi, quand je vois euh, ce que font euh, les prothèses genre euh, Jennifer ou euh, madi je me dis, mais quand j'arriverai à leur niveau, wow, ça sera tout bien. Mais c'est trop beau ce qu'elles font et c'est bien, enfin, en plus elles sont adorables, enfin, c'est trop bien, tout est trop bien, il faut y aller, il faut y aller, il faut c'est super, merci beaucoup, merci infiniment Lisa, c'est génial. Euh, et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus <rire> C'est top, voilà, moi je suis vraiment vraiment contente, c'est pour ça que je le fais, c'est pour, euh, pour vous aider à progresser comme ça. En plus, euh, il faut, voilà, faut se rendre compte qu'un métier comme ça, ça ne s'apprend pas sur une semaine. Mmh. Donc voilà, les, les gens qui vont nous regarder aujourd'hui et qui veulent, euh, qui pensent qu'en euh, cinq jours elles vont pouvoir être des pros, c'est impossible, euh, ça il faut, mmh. Ouais, mmh. faut, le, faut le dire. Euh, il faut plusieurs mois, c'est normal, quand on fait des études dans une école ou quoi que ce soit, on se dit pas je vais aller une semaine dans une école et puis euh, fini, je passe mon examen, c'est réglé. Euh, moi l'examen je le donne pas, hein. je pense que tu as vu que voilà, je, je suis assez exigeante, oui. donc euh, je veux vraiment que mes élèves soient les meilleurs du marché et euh, je me donne à, bah, j'espère à fond pour ça, j'espère que ça, ça se ressent. Et... Euh, oui. Et du coup, ben voilà, c'est le meilleur des remerciements qu'on peut me faire que de que de faire un témoignage comme ça, parce que ça me fait vraiment euh, extrêmement plaisir. Donc encore une fois, merci infiniment. Et puis, euh, ben je te souhaite de passer encore euh, une très bonne après-midi malgré la situation. On va croiser les doigts pour que ça se débloque euh, rapidement. Et puis euh, donc du coup ben voilà on va on va continuer à à se suivre hein, sur le groupe tout ça et puis si voilà comme je le propose si tu as envie à ton tour d'aider un petit peu les nouvelles à ton tour hein, ben voilà ce sera ce sera génial voilà bientôt tu seras euh, une Jennifer une Maddy, euh, une Agathe non, je croise les doigts <rire> voilà <rire> ben voilà c'est avec le travail qu'on y arrive tu as été déterminée c'est génial il euh, y en a alors, il n'y en a pas tellement qui lâchent dans la formation, il y en a quelques-unes qui ne trouvent pas euh, la motivation, la plupart le trouvent. Mais vraiment, toi, tu as fait en sorte de le faire rapidement, de te donner les moyens d'aller de l'avant, de rester positive. Et pour ça, voilà, bravo, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui y arrive, mais euh, toi, tu l'as vraiment très bien fait, donc c'est top, c'est super. Je te félicite, d'accord en fait, c'est la formation art qui m'a motivée à fond, j'avais tellement envie de la commencer <rire> tu donnes à fond comme ça, après c'est bon, c'est que tu qu l'ailleurs. A... Mais il voilà. faut que les filles, elles veulent de faire des témoignages et tout, parce qu'en vrai, c'est ça qui fait pencher la balance, c'est ça qui... qui nous dit c'est euh, bon, enfin, elles l'ont fait, elles le recommande, euh, même pour toi, hein, c'est vraiment. faut pas avoir honte, au pire, on voit notre tête, ça peut le être... minutes, c'est bon. Mais au moins, euh, le fait que ça, ça encouragera beaucoup de filles et qu'on c'est pas forcément le faire. Et, euh, et je suis contente de participer à ça, quoi. Et franchement, elle est. Et donnez-vous à fond. Et euh, c'est du travail, c'est de la joie, c'est de la rigolade. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est hein, si pas parce qu'on est sur le groupe d'ombre qu'on parle que d'ombre aussi. Hein. Mmh. Quand il y a des événements, on en parle aussi. Quand il y a des naissances ou des trucs comme ça, on, on est là, on est contente, comme si on faisait partie de la famille. Exactement. Oui. C'est super. Enfin, en tout cas, merci encore pour tout. Et, euh... Et euh, je suis trop contente d'être là où j'en je, suis, et c'est vraiment grâce à toi, quoi. Mmh. Je sais que j'ai eu des coups de mou, hein, comme tout le monde, je pense que chacune de nous, on a la période où euh, bah, on n'a pas forcément de clients, où euh, on a des décollements, où on n'arrive pas à faire un truc. Le baby-boomer, là, on hein, de tous les côtés, <rire> <rire> ben, après, faut, faut pas se décourager. Enfin, moi, je sais qu'à un moment donné, c'est mon chéri qui m'a dit « C'est bon, euh, maintenant, euh, réveille-toi, on y va. » Et je dis « Oui, c'est vrai, on s'en réveille, on y va. » Et euh, enfin même les filles, elles étaient là. Euh, c'est pas grave, si t'as pas des camps maintenant, t'en auras plus tard. Et, et c'est vrai, hein, c'est vrai. Faut pas lâcher. Faut pas battre juste au bout. Et, et c'est comme ça qu'on arrive à, à ce qu'on veut vraiment. T'as bien raison. C'est génial. <rire> J'aime beaucoup ton état d'esprit. Moi, je suis pareil. Il faut, euh, faut aller jusqu'au mmh. bout. Faut mmh. se donner à fond. On est oui, des femmes. On mange, on est positif. On va faire du sport, manger bien, se récupérer. Ouais. Faut, euh, faut pas. Sinon, dans trois Vraiment, on enfin, sera tous des Mmh, exactement. comme mmh. okay. là, justement, il faut en profiter. Les filles qui font les ongles, entraînez-vous. Là, moi, je suis en train de me battre avec les dégradés. Bah, C'est très bien. Il <rire> faut, se... faut pas se laisser aller. Tout à fait. Tu as bien raison. faut toujours aller de l'avant et toujours voir le positif dans chaque situation. On va en ressortir plus mmh. forte, plus douée que jamais, puisqu'on va bien pouvoir s'entraîner durant cette période. Donc, euh, voilà, que du positif. Et, euh, et puis après, mmh. bah, voilà. les bonnes clientes restent. Mais faut pas aussi se comparer aux autres. Oui. Parce que moi au début, j'ai beaucoup fait, parce que en fait, quand j'ai commencé à mettre mes prix, à faire euh, une évaluation de prix, j'ai demandé vie à mes copines. Ah, c'est trop cher, machin et tout. Et euh, parce qu'elles ont l'habitude d'aller bah, chez des personnes qui font à pain mal. Et, euh, et au début, je commençais à changer mes prix et tout. Et c'est ma maman qui m'a dit, mais non, en fait, tu fais ta formation, le travail tu fais, quoi Même comme toi, tu nous le dis, le travail qu'on fait il faut pas comparer. En fait, il n'y a pas de concurrence. Je pense qu'il y a assez de clients pour tout le monde, comme il y a assez de protégés pour tout le monde. Et, et, fin, et moi, je, enfin, à un moment, ça m'a trouvé dans la tête, il faut que, faut que je trouve des clients, il faut que je trouve des clients, du coup je vais faire ça, ça, ça, ça. ça. Et au final, je bradais mes prix de ouf, alors que ça ne sert à rien. Mm. Enfin, moi, j'ai des clients, quand je leur dis, oui, bah, c'est tel prix pour ça Elles me disent, OK, Bah moi c'est ce genre de viande que je veux. Voilà. C'est pour qu'elles me disent, euh, non, c'est trop cher, c'est trop si, moi je veux ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. ça et que c'est trop cher, bah, ça ne m'intéresse pas en fait. Moi, je ne je, je, je sais ce que je fais. Et euh, si bah, elle veut moins cher, bah, qu'elle aille ailleurs, mais je ne garantis pas qu'elle ait le même résultat. Sans, sans donner des peurs ou bien quoi sûr. que ce soit. Hein. Mm -hmm. et, euh, il faut arrêter aussi de dire que un tout, méri, tout travail mérite salaire. Et je pense que ce soit en maquillage hein, ou, euh, ou en protestation mais les clients ne se rendent pas compte que ouais, c'est un travail. Et c'est des heures et des heures de travail derrière. Mm -hmm. Ce n'est pas juste une, une couche de vernis, c'est tout. Tout à fait, t'as bien raison. Il justement pas de la fin. C'est parfait. Mais c'est important de le dire parce que moi, je le répète aussi souvent dans la formation qu'il faut euh, ben, que, que vous avez le droit de demander le juste prix et qu'il ne faut pas brader votre travail. Et c'est vrai que c'est des erreurs qu'on a tendance à faire si on se lance un petit peu seul ou avec une petite formation parce qu'on n'apprend pas grand-chose, on se dit bon, ben, je vais commencer à pas cher. Et puis après, pour augmenter les prix, c'est plus compliqué. Tandis que voilà, si on fait tout de suite un, un travail correct et qu'on met les bonnes stratégies en place, tout ça, euh, toujours dans la bienveillance et tout euh, mais voilà juste euh, étape par étape on avance avec les, les bonnes stratégies à chaque étape et ben ça fonctionne et voilà tu t'en es la preuve ça marche comme tu le dis la concurrence c'est seulement si on fait la même chose que les autres si on se démarque il n'y a pas de concurrence il y a de, des clients pour tout le monde et tu as décidé de choisir tes clientes idéales et ça c'est super parce que c'est exactement ce que je dis dans la formation donc c'est top encore une fois un grand grand grand merci Lisa c'était très très riche euh, ce témoignage euh, tu as amené beaucoup d'éléments euh, c'est génial voilà j'ai rien d'autre à dire c'est super et puis ben du coup ben, comme je te l'ai dit encore une très très bonne après midi et puis on se retrouve euh, sur le groupe euh, très vite ça marche, une très bonne après-midi à toi et encore merci à toi. En fait. C'est normal, merci à toi pour le témoignage, encore mmh. une fois, c'était toi. Merci, je te fais un à bisou. À <rire> Ciao.